Bonsoir à tous, c'est Aurélie sur les sentiers de la transition et euh, je vous dis bienvenue sur la deuxième chronique. Donc je vous catapulte directement euh, donc, dans ma deuxième immersion, euh, dans la bergerie de Berdine, euh, qui est un lieu situé à Saint-Martin-en-Castillon, donc euh, pas très très loin d'Avignon. Euh, c'est un lieu un peu particulier parce que euh, contrairement aux... Aux différents euh, lieux que j'ai un peu présélectionnés. Ici, on ne fonctionne pas en autogestion. Euh, donc, même s'il y a euh, pas mal de participation, il y a quand même une équipe euh, euh, voilà, salariée euh, qui, qui prend pas mal de décisions. Et, euh, et il euh, y a notamment un règlement intérieur assez strict pour les personnes accueillies, parce qu'on est dans un endroit qui est un peu particulier, c'est que la communauté est composée de personnes qui ont décidé de venir ici euh, dans un processus de sevrage à différentes addictions. Donc euh, la plupart des personnes qui sont ici, euh, voilà, se se soeuvre à, à une addiction à l'alcool, mais pas que, il y a, il y a aussi plein d'autres choses. Donc, euh, bah, il y a plein de personnes différentes, plein de parcours différents. Il y a des personnes qui sont là depuis plus ou moins longtemps, parce que le lieu existe maintenant depuis un peu plus de 40 ans. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, bah, du coup, pour vous donner un peu une idée de, de, bah, de, de l'esprit, je vais vous lire euh, bah, les premières lignes du, du règlement intérieur pour que vous vous rendiez un peu compte. Donc, euh, ça commence par. Euh, vous venez d'arriver à Berdine et nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous venez dans une volonté de sevrage à l'alcool ou à la drogue, sachez d'ores et déjà que les premiers pas dans cette démarche courageuse seront difficiles. Pour vous aider dans cette lutte intérieure, notre association a mis en place un règlement que vous trouverez très strict et contraignant à certains niveaux. Mais sachez que ce mode de fonctionnement a fait ses preuves depuis plus de 40 ans. Donc, en fait, euh, bah, les règles un peu strictes, c'est que. Euh, euh, bah, D'ores et déjà, euh, euh, les personnes qui sont accueillies ici donc, euh, bénéficient euh, gracieusement du, du gîte et du couvert. Euh, mais en contrepartie, elles doivent, à hauteur de leur capacité physique, s'investir quotidiennement dans les activités du lieu. Donc euh, ici, il y a plein plein d'activités différentes. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus en détail euh, euh, plus tard. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Euh, mais euh, du coup, comme autre règle stricte, bah, c'est euh, quand on arrive ici, on n'a pas le droit de recevoir des visites euh, les deux premiers mois. Euh, on n'a pas le droit non plus de, de sortir en dehors du lieu pendant les deux premiers, lois, euh, deux premiers mois euh, euh, suivant l'arrivée. Donc, euh, je veux dire, pour les sorties type cinéma ou, euh, euh, ou par exemple des sorties au lac qui sont organisées l'été. Donc, euh, bah, voilà, les, les nouveaux ne peuvent pas, peuvent pas y participer. Et... Euh, les premières vacances, euh, enfin le droit de sortir à l'extérieur, en fait, il intervient après six mois de présence où euh, voilà, les personnes ont le droit de prendre une semaine de vacances après six mois euh, passés ici. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est complètement différent des, lieux, euh, des autres lieux où, où je suis allée ou où, où je vais aller. Euh, mais voilà, et il euh, y a deux temps un peu collectifs qui sont organisés euh, tous les jours, donc euh, dans la chapelle, euh, qui est une chapelle circulaire, parce qu'ici on est quand même dans un lieu où il y a quand même, même s'il n'y a pas de prosélytisme, il y a une petite dimension religieuse. Donc après, euh, je veux dire, ça accueille vraiment des personnes qui sont euh, bah, de toute religion ou, euh, ou, ou athées. Enfin, il n'y a, a pas du tout de conditions euh, à remplir au niveau de, de la foi avant de rentrer ici. Mais euh, il y a des temps organisés et obligatoires où, où, où certains sont religieux, et notamment le matin, où en fait donc il y a un temps de rassemblement qui a lieu le matin à la, dans la chapelle à 7h30, et où là il y a la lecture de l'évangile, et il y a un autre temps de rassemblement le soir, où là c'est plutôt euh, euh, voilà, des, des moments collectifs pour discuter, pour partager, euh, euh, voilà euh, euh, soit l'actualité, soit regarder des films ensemble, euh, soit pouvoir discuter d'une thématique. Enfin, voilà, c'est très divers et varié. Et pour le coup, là, c'est pas du tout euh, à connotation religieuse, quoi. Euh, donc moi, ce que je, voilà, je voulais vous partager un peu aujourd'hui, c'est que bah, en arrivant ici, j'avais un peu d'appréhension en me disant que bah, les personnes qui sont là euh, auraient pas forcément... Euh... voilà J'avais parlé un peu de ma démarche de filmer à l'équipe avant d'arriver, mais euh, je me suis dit, bah, je ne sais pas trop comment ça va être reçu, c'est vrai que bah, certaines personnes ont eu un parcours difficile euh, et je me dis ça ne va peut-être pas forcément être évident euh, d'accepter d'être filmé. Donc, euh, donc voilà, j'appréhendais un peu et puis en discutant avec certains Berdinois, euh, euh, certains m'ont conseillé de, bah, de présenter un peu mon projet et peut-être de montrer une vidéo euh, de ce que je fais euh, en chapelle le soir, donc profiter d'un de ces moments collectifs. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc J'ai montré la première vidéo sur les grands voisins et j'ai expliqué un peu mon projet en long et en large. Et j'ai reçu un accueil hyper positif, euh, voilà, on m'a on, on dit que c'était super, euh, Enfin, en tout cas la vidéo sur les grands voisins euh, bah, voilà, donnait aussi un point de vue, des perspectives, donnait des billes aussi sur un fonctionnement possible, etc. Et, euh, et j'ai bah, eu des super retours, ce qui fait que bah, la plupart des gens ils ont accepté que, que je les filme, que je filme les activités, le quotidien et tout ça. Voilà, Il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles ne préféraient pas être filmées, ce que je respecte totalement, mais c'est pas le cas de la, de la plupart. Donc, euh... donc voilà, donc je vais commencer à filmer euh, très bientôt et je suis hyper contente. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc euh, ben, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut